Bonjour, comment allez-vous les enfants? Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de Lila, la plume de Flora. Voici la plume. Et voici Flora, c'est l'amie de Lila. Alors écoutez bien la plume de Flora. Lila n'a pas le moral. Sa voisine Flora s'en va. Elle va vivre auprès de la mer. La table, les lits, les tablis, tout est déjà parti. Léla, je reste ton ami, affirme Flora. Oui, et je viendrai te voir, assure Lila. On jouera sur le sable, ce sera formidable. En attendant, je te donne cette plume, offre Flora. Regarde elle a un stylo au bout avec cette plume tu pourras m'écrire une petite flamme s'allume dans les yeux de Lila tu es adorable Flora alors écoutez encore une fois Et essayez de, de suivre avec moi voilà la plume de Flora Lila n'a pas le moral. Ça veut dire tout simplement Lila est triste. Lila n'a pas le moral. Sa voisine Flora s'en va. Elle va vivre près de la mer. La table Lily l'établit. Tout est déjà parti.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 Oh non, s'il vous plaît, il pleure ici. Sa voisine Flora s'en va. Elle va vivre près de la mer. La table, Lily l'établit, li, tout est parti. Lila, je reste ton ami, affirme en Flora. Oui, et je viendrai te voir, assure Lila.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 Tu es adorable flora maintenant voici les questions la séparation c'est le thème de l'oral la séparation malheureuse de deux amis par exemple alors je lis maintenant les questions pourquoi lila n'a-t-elle pas le moral pourquoi Lila n'a-t-elle pas le moral Pourquoi Lila est-elle triste Pourquoi Lila n'a-t-elle pas le moral Que signifie une petite flamme s'allume Une petite flamme s'allume. Et toi test il déjà arrivé qu'un ami ou qu'une amie déménage Est-ce que tu peux nous raconter Alors, pourquoi Lila n'a-t-elle pas le moral C'est ça la première question. Ça veut dire tout simplement, pourquoi Lila est-elle triste Que signifie une petite flamme s'allume Est-il déjà arrivé qu'un ami ou une amie déménage Est-ce que tu peux nous raconter Bien sûr, je vous laisse quelques moments pour réfléchir. Après, on va corriger bien sûr ces questions. Laura, c'est la séparation. Ça veut dire la séparation de Flora et Lila, comme exemple. C'est triste, oui, c'est un événement triste. Alors, la séparation, c'est le thème de l'oral, voici les questions, pourquoi Lila n'a-t-elle pas le moral Que signifie une petite flamme s'allume et toi T'es déjà arrivé qu'un ami déménage, aucune amie déménage, Ça veut dire qu'il y a une séparation. C'est triste, c'est la séparation de deux amis qui sont très proches, c'est triste, et c'est la vie. Alors on répond. Pourquoi Lila n'a-t-elle pas le moral Est-ce que vous avez bien répondu Voilà, Lila n'a pas le moral car sa voisine, car sa voisine Flora s'en va. Alors sa voisine, sa voisine Flora s'en va. Et Lila n'a pas le moral pour cela. Alors Lila n'a pas le moral car tout simplement sa voisine Flora s'en va. déménage, par exemple. Que signifie une petite flamme s'allume Une petite flamme s'allume. En attendant je te donne cette plume, offre Flora. Regarde, elle a un silo au bout avec cette plume. Tu pourras m'écrire, une petite flamme s'allume dans les yeux de Lila. Ça veut dire tout simplement, euh, elle commence à pleurer. Une petite flamme s'allume, ça veut dire tout simplement que Lila euh, commence à pleurer, pleure. Des larmes dans les yeux. Et là, des larmes dans les yeux. Et ces larmes, ce sont une sorte de petites flammes qui s'allument. Alors, euh, tout simplement. Que signifie une petite flamme s'allume? Une petite flamme s'allume veut dire Lila pleure. Elle a des larmes dans ses yeux. Alors pourquoi Lila n'a-t-elle pas le moral? Lila n'a pas le moral car sa voisine Flora s'en va. Que signifie une petite flamme s'allume? Une petite flamme s'allume veut dire tout simplement que Lila pleure. Elle a des larmes dans ses yeux. Est-ce que tu peux nous raconter? Est-ce que il t'est déjà arrivé qu'un ami ou qu'une amie déménage? Ça te quitte. Ça en va comme exemple de Flora. Des ménages comme l'exemple de Flora. Est-ce que tu peux nous raconter? Voilà. La plume de Flora. Alors, essayez de lire. Léla n'a pas le moral.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 La prochaine fois, on va voir la gomme de Lila. Une autre histoire, c'est la gomme de Lila. Il y a encore une dispute entre Roman et Lila. Au propos de la gomme. Lila accuse Romane d'avoir volé sa gomme. Au revoir et à la prochaine Bye.